Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Aujourd'hui nous allons célébrer une fête particulière organisée par la communauté des villageois de Bantai ici à la pointe extrême de la plage de Bantai. Bantai étant le secteur dont je dépends. vous connaîtrez peut-être cette pieuvre réalisée par un artiste local. Aujourd'hui la communauté des villageois de Bantai est réunie pour un événement culturel. Il ne s'agit pas exactement d'une fête bouddhiste, mais plutôt qu'il vient de la culture hindouiste. Il s'agit de l'oiko à ne pas confondre avec kraton qui a lieu en novembre. C'est parti Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous un événement traditionnel. Si vous vous intéressez à la culture thaïlandaise, si vous vous intéressez à la vie locale en Thaïlande, il s'agit d'un événement qui est issu de traditions brahmanes. La communauté des villageois de Bantai est donc réunie aujourd'hui pour un événement culturel important. Voici l'embarcation de fortune réalisée par la communauté des villageois de Bantai. L'embarcation est constituée d'un socle de troncs de bananiers de noix de coco et d'un habillage de branches de cocotier. Elle représente et symbolise l'ensemble de la communauté des villageois, mais aussi les pêcheurs. Historiquement, il s'agissait de bénir et protéger la culture des fermiers, les fermiers, mais surtout les pêcheurs. Cet événement est issu de la communauté hindouiste, dont elle tient ses origines. Sous ce salat. Les villageois ont déposé les offrandes pour les moines. Huit moines vont réaliser la procession. Trois moines viennent du temple le plus proche de Bantai ici. Et cinq autres moines viennent de la communauté de Bangra. Les habitants avaient également préparé des mets à destination des moines. Je voudrais vous présenter mon ami Ten. Salam alaikum, Ten. Et mon amie Ni, ah. que vous reconnaissez, notre cuisinière du restaurant Cheni. Merci de m'avoir invité ici. Thank you for inviting ça va, Maika. C'est l'épouse de Kuntak. Ici, c'est l'entrée du petit port de pêche de Bantai. C'est ici que l'embarcation de fortune va être déposée pour partir vers la mer. Aujourd'hui, j'ai en effet eu l'immense plaisir de participer à un événement coordonné par la communauté des villageois de Bantai. Cet événement s'est conduit sous la bénédiction de huit moines. On appelle cela l'ocro. Nous sommes ici à l'extrémité de la plage de Bantai, aujourd'hui à Maribas. C'est un moment festif, un moment de partage. Il s'agit en fait d'une procession issue de traditions brahmanes, notamment pratiquées par les pêcheurs et parfois par les fermiers, m'a-t-on dit. Bien sûr, tout cela est hautement symbolique pour porter chance dans la vie, aux proches, au village. Sur ce bateau, chacun va déposer ses offrandes, mais aussi faire des vœux. Dans ces petits paniers, on réceptionne les, les vœux qui sont soit formulés par écrit, soit formulé sous la forme de prière. J'ai vu des personnes arriver avec des morceaux de bois. Cela représente l'ensemble des ancêtres. L'œil cro est différent de l'œil craton que j'avais déjà présenté dans cette vidéo qui s'affiche maintenant. L'œil craton se tient en effet en novembre. L'œil cro a quand même quelques ressemblances. J'en profite pour saluer le travail réalisé par la communauté des villageois de Bantai qui ont réalisé un travail formidable sur cette presqu'île. Un travail d'entretien, de plantation, de décoration. Et tout le monde s'est mobilisé ici pour nettoyer. C'est le moment pour les moines de s'installer. Ils sont rejoints actuellement par les moines de la communauté de Bangwak. Tu vois, Emma Banyuti Bampo, Santitani. Les moines sont installés, ils procéderont à la bénédiction, ensuite pour prendre leur repas et enfin le bateau sera porté à la mer. À tour de rôle, les personnes s'avancent vers l'embarcation de fortune et déposent quelques cheveux, un peu d'ongles, une partie de soie. L'objectif étant de solliciter protection, aide pour l'année à venir. Ma patrie, le hymne api puja yami, Tang Serak Tang Gajami, Tang Serak Tang Gajami, Tang Serak Symboliquement, une corde a été installée ici, elle est reliée à l'ensemble des moines pour représenter l'ensemble de la communauté. L'amour Vous le voyez sur ces images, symboliquement les moines sont unis par cette chaîne d'union. Un petit cordage qui relie l'embarcation à tous les moines qui représentent la communauté. Symboliquement, la communauté dépose ses offrandes, offrandes en nature, chacun dépose un peu de riz. L'Oikro est un événement gay qui réunit les habitants autour de moments conviviaux et festifs. Notamment le partage de riz traditionnel et l'organisation d'une démonstration de dressage de buffles à la fin de la cérémonie. C'était vraiment un immense plaisir de partager cette matinée avec les habitants de mon village, Bantai. C'était un événement vraiment chargé d'émotions. Une grande émotion notamment au moment de ce passage où l'on partage le riz. Le riz ainsi déposé par la communauté est apporté aux moines pour être béni. La communauté poursuit la décoration de l'embarcation de fortune. C'est le moment maintenant pour les moines de se restaurer et de partager le riz proposé par la communauté en offrande. Chacun vient participer à la décoration, fait une petite offrande. ลูกครับลูกครับ 5000 บาทครับ 3 วัฒนาไว้เนาะอ้ายบุญได้วันไผทุกสิ่งทุกอย่างกําลังพอได้แย่สิโอ้ตาโดนโอ้ต่อยเลือด 7 บ่ว่าอยู่ดูแต่ว่าอายุวรรณะทุกครั้ง toutes les générations sont réunies pour un moment de partage. Le taille local, le bataille de Koh Samui avec des fleurs de bananier. <ményeal> Patthai Thai banana, banana Flowers et euh, <ményeal> <ményeal> cuisiné et partage maintenant ce repas. Yep. Ici un plat à base de, à base d'ananas. Ici c'est un curry avec des haricots. Ici tom yam avec du porc. water. Okay. Thank you. Voilà, Ni s'occupe de moi, c'est très gentil. Et ici la communauté partage ce moment de fête. Allez, bon appétit. Nous avons été invités par la communauté. Fried noodle curry, curry. curry. Yeah. okay ha ah. ha spaghetti thai food uh, spaghetti thai food et oui elle dit que le pad Thaï, c'est un peu comme les spaghettis non c'est pas parce c'est des c'est because it's noodles it's noodles rice oh. noodle. rice noodle des pâtes de riz en fait. Hein. Mmh. Ensuite, euh, ils vont ajouter euh, des germes de soja. C'est ni papaya Non, papaya, mango. Mango, ah, de la mangue, voilà, parce que c'est le taille de kosamui Donc là, c'est de la mangue fraîche, euh, du, de l'oignon frais, et ensuite, elle va ajouter des fleurs de bananier. Et différentes sauces, un petit non peu de cacahuètes, de la sauce piment. Alors, macmac De la banane. banana banana Very good, banana Thailand. Im lew. Im lew. On va être puna. Pun. Ok. Pun. Very okay. share. Thank you. Elle m'a donné une banane pour qu'on puisse la partager. Attention, les choses Banana nice. like the potato. Ça ressemble à, à la patate douce, nous dit mm. ni ten, Oh. Tendu, tendu. Mm. Ah. Ten ten ah. ah. Un délice. Un ombourane Un ça c'est Un Un C'est Non, c'est Oh, palm sugar, voilà. Et au milieu de au milieu de cette petite boule, il y a une, une petite boule de sucre de coco. Symboliquement on recherche la purification après que chacun ait déposé un vœu, un cheveu, un ongle sur ce rafiot de fortune, réalisé par les villageois la veille de l'événement. Puis la procession conduit à la mer cette embarcation de fortune qui symboliquement s'éloigne avec les soucis. <rire> La communauté accompagne l'embarcation de fortune jusqu'à la mer. Et maintenant, tout le monde fait son vœu pour que l'embarcation vous apporte purification, santé, bonheur, et que tous vos vœux soient réalisés. Il faut stabiliser le bateau pour qu'ils puissent partir, là on a le pitre de la communauté, il y a très peu de vent alors la marcation a du mal à partir. Ils vont accompagner le bateau pour qu'ils puissent partir vers la mer! <rire> Ils vont l'accompagner jusqu'à la sortie du port et ensuite « vogue la galère » comme on dit. Là, il, il fait rire toute la communauté parce qu'en fait, il faisait croire qu'il y avait beaucoup d'eau et en fait, on est à marée basse du coup, il y a très peu d'eau. Très peu d'eau. Il fait rire tout le monde en tout cas. <rire> Pendant ce temps, l'ensemble de la communauté est rassemblé pour ce moment solennel de partage, de joie et de paix. J'espère que vous avez apprécié ce petit reportage en direct de la plage de Bantai. Un très joli petit lagon. Tandis que le bateau de fortune tente de trouver le vent pour partir au large. Je voudrais profiter de ce petit reportage pour montrer l'excellent travail réalisé par la communauté des villageois de Bantai pour nettoyer cet espace, cette presqu'île. Ils ont également fait de nombreuses plantations. Nous sommes ici à deux pas de l'hôtel 5 étoiles Napasai que vous voyez ici en fond d'écran. Tous, tous les arbres que vous voyez ici, les cocotiers, les palétuviers, l'installation des bancs, la décoration de pieuvre qui va être restaurée, tout cela a été réalisé par la communauté. Je remercie particulièrement Kunten, Setleo, Kafonka, Kafonka, Kunten. Merci à toute la communauté des villageois de Bantai de nous avoir permis de partager ce moment particulier avec eux. Merci à tous. Merci à Kuntak de nous avoir permis de participer à cet événement, Kapunka. Thank you very much for sharing this moment with you. We are very very happy to share this moment with you. Thank you very much, Kapumaka. Si vous ne connaissez pas cet endroit, le petit port de Bantai est ici. Un endroit vraiment pittoresque. La partie cérémonie religieuse est terminée et maintenant les pêcheurs et les éleveurs de buffles nous proposent une démonstration de dressage de buffles à la fin de la cérémonie. On va éprouver leur force. Là leur objectif est vraiment de montrer, ça peut choquer nos yeux occidentaux, mais sachez que les soigneurs sont très attentifs à la santé de, leur, de leurs animaux, qu'ils considèrent comme des animaux familiers. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos partages. Je vous remercie également pour vos likes et je vous dis à bientôt à Koh Samui pour d'autres petits reportages comme celui-ci. Bye bye